Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Ça va vibrer ce soir. Et oui, Ipaty, le carnaval 2023, a bel et bien été lancé chez nous après eh bien des années marquées malheureusement par le Covid. C'est toute une joie de recevoir ce soir le président du GCCRP, Joël Jacotta. Bonsoir. Bonsoir à Rennes, bonsoir aux téléspectateurs de ATV et MyTV euh, Caraïbes. Du oui. moins. Ben oui, les choses ont bien commencé euh, depuis le 1 quand même. Et par contre, ce, ce dimanche 8 janvier, c'était la, presque l'apothéose. Oui. Les gens ont posé la question est-ce que c'était un mardi gras <rire> aussitôt mais oui, ça a bien commencé. On n'a pas eu de, de problème majeur dimanche, ni en avant, ni en, en, après le carnaval. C'est vrai que la com de sécurité impose euh, entre 16h et 23h les, un barrière, un, un permis de sécurité pour empêcher les voitures de déambuler dans le point arbitre et laisser les carnavaliers libres cours euh, à aller à droite et à gauche. Donc vraiment, pour une première, ça c'est... Bien passé. Oui, on espère que les prochains rendez-vous seront à la hauteur de ce qui est attendu. Justement, avant de parler du programme des innovations que le groupement pour la culture et le carnaval de la région pointoise apporte dans ce carnaval 2023, on peut estimer qu'il y a vraiment déjà le retour, le bonheur de pouvoir participer à ce carnaval et c'est peut-être pour cela que dès dimanche, on a vu autant ah. de participants comme de, de spectateurs le long des routes. Ben, oui. C'était vraiment magnifique, hein. je m'y attendais un petit peu, mmh. mais disons qu'on a fait un carnaval en 2020, pas en 21. En 22, oui. on a organisé un truc sur, sur, sur le pouce. Mais là, véritablement organisé, nous on travaille depuis septembre et on s'est mis euh, d'aplomb pour bien préparer les choses avec euh, les municipalités, les comités d'agglo, la, la, la préfecture, la préfecture, pourquoi on n'a pas de, de soucis. Mais les choses vraiment, mais vraiment, ont bien commencé. À pointe à il y avait quand même. 29 groupes, oui, quand même. 17 à peau et oui. 12 à Caisse Claire c'était pas rien donc, euh, je pense que à partir de dimanche prochain, euh, sur Goyave et autre part en de l'ouvre et encore à Pointe-à-Pitre, parce que Pointe-à-Pitre, il y a toujours Granaval le dimanche. Oui, bien Donc, sûr. Les groupes qui n'auront pas en commune resteront à Pointe-à-Pitre. Les Massapos vont continuer à déambuler tous les dimanches à Pointe-à-Pitre. Mm -hmm. Donc, la chose Carnaval est, est, est là, bien là. Maintenant, euh, c'est à nous de, de, de, de gérer la chose, gérer surtout la sécurité autour. Oui. Parce que on, on, on y vient justement, la sécurité. Vous parliez de commission de sécurité. Mm -hmm. euh, les choses sont mises en place, avec notamment un balisage du parcours suffisamment en amont, et il convient de, de prévenir les spectateurs pour se garer. Euh, voilà, Il n'y aura pas de circulation pendant un certain temps voilà. avant la, le passage des groupes. Hein. Tout à fait. Oui. Donc, la rue Fribourg, par exemple, mm -hmm. est fermée à partir de 15 heures. Ouais. Fermée à, à tout véhicule. Et aucun véhicule n'a le droit euh, de, de, de, de cigarrer. Et sur un périmètre de sécurité autour de la ville de Pointe-à-Pitre, mm -hmm. okay, on met un barriérage pour empêcher la circulation des voitures. Quand bien même le, le commun des, des, des habitants de Pointe-à-Pitre qui, est, qui a retiré son badge, un, un macaron, peut circuler bien avant 16 heures. Ouais. Mais au-delà de 16 heures, il ne peut plus circuler parce que les routes sont déjà encombrées avec les groupes. Mm -hmm. Donc, cette sécurité-là a été mise en place par Cap Excellence, mm -hmm. hein, et la police mun euh, municipale de Pointe-à-Pitre, et la ville de Pointe-à-Pitre pour la logistique barrière et Consort. Et nous, le groupement, on est euh, autour avec nos collaborateurs et aussi les agents de ABSS, les agents de sécurité de, Can de Canis Feminaris pour gérer cette manifestation. Ouais, on sait que vous avez des debriefings hein, après chaque rendez-vous, la question de la sécurité, vous avez un rapport qui est fait pour savoir là où il pourrait y avoir des manquements et là où on pourrait améliorer les choses. Tout à fait. Par ouais. exemple, aujourd'hui, cet après-midi à, à 15h à Cap Excellence, débriefing avec tous les corps y ont participé à cette parade du dimanche, oui. à la parade des rois. Donc on discute et on améliore chaque dimanche. Donc disons que celui-là était vraiment un gros dimanche. Mais par exemple, je peux déjà dire que dimanche prochain le 15 sera moins de la mesure où certains groupes de Pointe-à-Pitre seront sur d'autres communes. Sur communes. Oui. Donc les Massapo seront... Un peu seul, peut-être quelques groupes de front à resteront aussi aux places, mais disons que maintenant, le public et les groupes vont se partager, les communes. Oui. Et puis respecter les règles, c'est un peu le message, tout voilà. simplement, parce que le carnaval doit rester une fête voilà. et de ne pas devenir un rendez-vous ultra sécuritaire non plus. Tout à fait, ouais. tout à fait, parce que, quand bien même, il y a des actes de civilité que oui. je déplore, mais bon... Au fur et à mesure, je pense que les gens, quand ils vont remarquer, ils vont constater qu'ils sont les seuls à être dans ce système, je pense qu'ils vont redevenir à... à s'éliminer d'eux-mêmes, finalement. Voilà, s'éliminer ouais. d'eux-mêmes, tout à fait. Ouais. Et à partir de cela, les gens qui aiment vite le carnaval seront à l'aise, bien posés, comme devant la télé pour assister euh, euh, à, à, à ces parades avant les jours La télé et les réseaux sociaux. Parce que là, l'innovation ah, du GCCRP, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai suivi euh, sur des chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, en vidéo de, de, de, ces, euh, de ces défilés, mais surtout les, les parcours qui sont livrés au, au public Alors, de cette façon. Pendant, pendant oui. euh, cette, cette période de Covid, on a réfléchi, on a discuté. Notre bureau, même s'il si a été reconduit le, le 30 novembre dernier, oui, très récemment, très, très récemment oui. mais c'était quand même les mêmes oui. personnes qui qu étaient, on a vraiment réfléchi à se dire qu'aujourd'hui, on va mettre en avant le numérique. Mettre en avant le numérique, pourquoi Parce que comme ça, chacun a un téléphone, chacun pourra tout voir sur son téléphone. On veut avoir un parcours, on télécharge un QR code et tout de suite, on a le parcours. Ouais. Le parcours, par exemple, de, de dimanche dernier, le, le 8 était là-dessus. Déjà, tous les parcours... Sont déjà en branle. Oui, ça veut dire que okay. je veux préparer euh, ma journée carnaval, je peux aller voilà, en amont. Voilà, tout à fait. Avoir Souvent les informations. Le dimanche gras, les oui. gens sauront qu'ils vont taper, ils vont voir le parcours défini, parce que là, c'est un périmètre de sécurité, mais mm -hmm. le dimanche gras, c'est un parcours bien défini pour les carnavaliers, pour les massapos, pour tout le monde. Et à partir de cela, euh, le public va choisir son emplacement et se mettre à l'aise et même suivre, le, sur, on, on essaiera de faire un, un, un mini Facebook live ouais. pour essayer de voir là où se trouve la manifestation. Oui, là où tel groupe se situe, voilà, euh, se situe. parce qu'on a nos groupes préférés. Enfin, voilà. là, on, peut attendre. Fait, on va essayer oui. de travailler ouais. sur mm -hmm. ça. On, on a un espace concours aussi pareil. On va, Alors euh, qui va toujours hein. se trouver en amont de la rue là. Voilà, hein. Juste à, à l'entrée ouais. de la rue Frébois. Ouais. On va essayer de, de faire des choses différentes euh, cette année aussi, par exemple, numériser cet espace euh, concours ouais. avec les, les partenaires sur des supports oui, numériques. Oui, parce que tout le monde ne peut pas être à l'entrée de la rue Frébo, voilà. mais on peut euh, être sur tout un autre endroit, un autre point du parcours et suivre le fait, concours. On a aussi un partenaire qu'on doit avoir cet après-midi, mmh. hein, en, après, enfin, en fin d'après-midi, justement pour discuter de, de, de, de, de cette chose. Mais... On est préparé, on, on, on se prépare. Cette année, euh, depuis la conférence de presse euh, de mercredi dernier, ben, on a annoncé la couleur. Ben, oui. C'est là aujourd'hui. Et j'espère que tout un chacun, tout, quel que soit le public, et surtout aujourd'hui, quel que soit le pays qui a envie de regarder le Carnaval de Guadeloupe, sur notre site internet, pour avoir euh, la magnifique euh, parade de, de Guadeloupe dans les rues tapit et euh, les jours. Venons-en au programme. Vous le disiez, hein, ce Carnaval 2023, il est symbolique parce qu'il revient dans dans toutes ces formes voilà. et sur l'ensemble des, des, des communes enfin qui participent à cette année euh, avec le retour des concours également prince et princesse rois et reine du carnaval mmh. tous nos rendez-vous carnavalesques seront là en 2023 oui alors dimanche dernier c'était ouais. officiel entre officiel ouais. le 19 euh, prochain c'est euh, la réunion du tirage au sort les groupes viennent chacun vient de tirer un numéro ouais. qui lui donne son horaire de départ. Ouais, d'accord. Très important. Donc, ça se passera à, à l'espace Dolmar à, à l'OE6, près de l'espace Dolmar à l'OE6, partira particulier à Contresens, sur ce parcours... Euh, de 2020, oui. qu'on a, mmh. qu a, qu a gardé. Donc, le parcours, c'est espace d'Aulman, boulevard de l'Amité de caraïbe le boulevard général de Gaulle, la rue Félix-Saint-Déval, le boulevard Martin Luther King qui passe devant le hall des sports, oui. euh, la rue euh, chaque franche son nom qui passe, euh, qui est parallèle au des pour sortir à la rue Inslin. Et à la rue Inslin, on sort sur le boulevard Legitimus et on va directement à l'espace concours. Voilà. Donc, donc euh, l'espace concours à la, à la rue Fribault, après la rue Fribault, la rue Achille-en-Bois-Neuf, on redescendra l'écrit et on repartira à contresens pour rejoindre le départ, ce qui est aussi euh, l'arrivée. Et vous le disiez, il y a donc Pointe-à-Pitre, certes, mais il y a également tous ces rendez-vous euh, en commune. Tout à fait. Alors. On, on accompagne aussi hein, le, le, le, le, le groupement, ce oui. dimanche on sera à Goyave mm -hmm. le week-end pro euh, prochain le 22, on va accompagner euh, euh, Saint-Rose et Capester qui sont euh, oui. du carnaval euh, bien distinct. et euh, après on passe, euh, le 29 la parade unitaire du Moule oui. euh, je pense que là aussi ça va, être une très belle Très très belle parade. Mmh. Après le 5 février, les abîmes. Le 12 février Bémao. Mais là aussi, en face de Bémao, il y a Bouillante. En face des abîmes, euh, je crois qu'il y a le 5 février, je crois qu'un carnaval sur la Bastère oui. aussi. Et après, on tombe dans les jours gras. les je jours pupide, ouais. dimanche gras, euh, lundi, Bastère aussi. Bastère, le Bastère, oui. Le lundi gras, oui. le mardi gras à Bastère. Bastère aussi, on sait que le lundi, gars, le soir, il y a euh, une parade, à Saint-François aussi. Également. Ouais. Et le mardi, gars, Point à Pointe-à-Pute et Bastère, le mercredi descendent, parade un peu dans les communes et à Pointe-à-Pute, notre fameux euh, brûlé Baval Et puis, on le disait, euh, en dehors de tous ces rendez-vous, il y a également les, les fameux euh, concours, entre guillemets, alors, élections alors, de, de presse. Alors, le 4 février... oui Princes et princesse » à Paul-Chanchon. Ouais. Et par « René Roi », pour l'instant, on commence par « Miss et Mister ». Ah, « Miss et Mister voilà, ». Miss okay. et Mister ». Mais c'est deux élections, ouais. le même jour, dans la même salle. Ouais. Bon, on attend un public nombreux. Ah oui, il faut venir, il faut venir, parce que, y aura aussi que ça va se passer en aller. deux temps. Il y a les jeunes d'abord, voilà, « Les jeunes d'abord, et, et, et, voilà, et ouais. dans la foulée, euh, « Miss et, et, et Mister ». Et ce rendez-vous-là, c'est le, le, le 4 février à, à Paul-Chanchon. Paul Chanchon. D'accord. Et euh, du 9 au 12 février... Nous devrions être normalement à, à, au pavillon de la ville pour le, euh, le masse espoval mais au final de compte, on, nous le ferons à Réminé Souta. Très bien, très bien. Le Souta, donc du 9 au 12, Réminé Souta, et le 10 février... Le là, principe de, de masse Espoval, il faut le rappeler quand même Alors, le masque Expoval, c'est les groupes qui nous, nous emmènent leurs costume, des images... Et surtout, on va essayer d'avoir de, de, de, de, des vidéos euh, de 40 ans de carnaval. Ah oui. Depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 42 ans. Donc, on va essayer d'avoir des images de 40 ans. Donc on va travailler un petit peu avec les différentes presses de Guadeloupe pour récupérer pour ces images. Les images bien sûr. Et à partir mmh. de ça, euh, euh, euh, euh, euh, faire voir ça mmh. à Réminé soutard euh, par le public. quoi. Et eh ben, le écoutez... 10 février, oui. les enfants seront dans la rue à Pointe-à-Pitre. Oui, parce on que le des carnaval écoles. Des, des écoles est également. J'ai même vu des. Il n'y a pas que les écoles, il y a voilà. aussi les, le, les, des la les, petite les, enfance. Voilà, les CLSA, c'est le 21, le 21 ouais. février et les enfants, c'est le 10 février. Voilà. voilà. C'est toute la Guadeloupe du carnaval qui se donne rendez-vous, en tout cas, pour cette édition 2023. Vous l'avez entendu avec Joël Jacotta. On va vous remercier pour ce rendez-vous. Bon carnaval à vous, avec, on l'espère, une belle réussite et surtout une belle fête en Guadeloupe. On en a besoin pour contrer, justement, tout. Toutes les mauvaises nouvelles qu'on apprend dans l'actualité, ah, le carnaval est là aussi pour merci. redonner euh, du baume au cœur ouais. des Guadeloupéens. Merci, merci beaucoup à, à TV. Et on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes. Merci. Bonsoir.